L'objectif de la Fondation, c'est de contribuer au mieux-être mieux social. Et quand on dit mieux-être social, on pense création d'emplois. Mais ce n'est pas seulement créer les emplois, c'est que ces emplois-là puissent permettre aussi à réaliser d'autres actions. Et je crois que la Fondation Sokosim, avec le GIE Wambolomi, a trouvé vraiment l'exemple parfait d'une, d'abord d'une progression, d'une organisation, et d'une redistribution, c'est-à-dire que la présidente Fatou Pouy nous a expliqué que c'est un GIE qui comporte 170 membres. Euh, sur les 170 membres, euh, je pense qu'il y en a... Une trentaine, qui, qui, 30 membres qui sont pleinement investis dans le projet d'aviculture. Le projet d'aviculture qui est le, la première activité qui a euh, d'abord commencé sous forme d'association, puis euh, qui a entraîné ce, ce groupement. Et le projet d'aviculture qui permet effectivement de générer assez de revenus pour financer d'autres activités. Hein. Donc euh, la Fondation Sokosim souhaite euh, plein succès à, à ces merci, dames, merci, merci, vraiment, euh, à ce projet et nous espérons vraiment pouvoir revenir, les appuyer de nouveau pour d'autres projets, hein, puisqu'on a vu qu'elles ont commencé très modestement avec 50, 100 sujets. Petit à petit, elles sont arrivées jusqu'à 200 sujets. Plusieurs femmes se sont équipées en réfrigérateur. Là, elles ont récemment acquis un gros congélateur. Donc toutes tous ces investissements sont également de nature à permettre le développement de l'activité de, de, de ce poulailler, de la commercialisation. Et je crois qu'on n'a pas trop de doutes à avoir sur le fait que ce sont des produits qui sont très demandés.